Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc du Trade Binder donc du mois de janvier. Alors avant de commencer donc j'ai deux petites choses à vous dire. Donc la première c'est euh, je veux vous montrer donc cette carte que j'ai reçue donc pour mon ami Kyuubi, ami voilà. Et la deuxième serait que je, je vais ajouter donc les deux magiciens Zank dans mes recherches, voilà. Donc mon cher ami Kyuubi, ami donc je sais que tu, tu vas être content de l'avoir, et j'en connais un qui va l'avoir dans le cul, excusez-moi, mais voilà, donc je vous montre. Vous ne rêvez pas, donc c'est bien, donc le, Drago X de la le dragon de la rébellion aux yeux impairs, voilà. On va commencer, donc pour ce mois-ci, j'ai essayé de faire un trade binder de qualité, avec des raretés, et non plus des communes. Voilà, donc j'ai essayé de mettre un petit peu euh, tout ce que j'avais en rareté. Et croyez-moi, ça m'a pris 3 heures. Donc, pour ceux qui voilà, donc ça serait euh, ça serait lui et l'autre en version française, bien sûr. Donc, euh, pour info, donc euh, tout est à l'échange. Hein, je dis bien tout est à l'échange. Voilà. Euh, Proposez-moi proposez des échanges. Alors, bien sûr, je ferai en fonction donc de de ce que vous me proposez. Alors j'ai bien sûr, ce n'est pas un fail, voilà, ce n'est pas un fail. Donc pour vous prouver ma bonne foi quand je dis que j'ai des cartes en double ou en triple ou en quadriple, voilà, je vous montre, donc par exemple là j'ai mis un poussière d'étoile en quatre fois, donc là vous le voyez en trois fois, et là vous le voyez en quatrième fois, donc les cartes, voilà, donc j'ai essayé de mettre un peu des, des petites choses de qualité, donc il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui sont encore là. donc euh, voilà après euh, qu'est ce que je peux vous dire j'ai j'ai euh, fait quand même une petite euh, exception à la règle donc de, de, pour le trade binder de qualité c'est j'ai remis tout ce que j'avais en Dididy. alors par contre voilà excusez moi la carte a été mal rangée donc j'espère que ça vous plaira donc euh, surtout n'hésitez pas de liker de commenter de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et pour ceux qui qui se demande ce que je recherche. J'ai fait une vidéo sur moi ce mois-ci sur OTK Expert où j'ai mis euh, mes recherches prioritaires. Voilà, donc par exemple, le dragon poussière d'étoile en mode assaut, je l'ai en quatre fois, donc ce n'est même pas la peine de me proposer du mode assaut. Je veux m'en débarrasser. Après, on a donc un peu tout ça, voilà, hein, j'espère, il me reste encore du gusto, j'ai euh, alors la destruction terrestre en gold version anglaise, je le dis de suite, voilà, euh... après j'ai mis la, une petite base de deck insector, voilà une petite base, mais vraiment il y a, y a quelques cartes, hein. euh, je sais pas si ça va vous intéresser, après, euh, qu'est-ce que nous avons encore de l'insector Donc, euh, Insector Gamante, Extra lucane que j'ai en deux fois. Mais sachez que pour le moment, j'attends la réponse d'un gros gros échange sur OTK Expert. Et euh, pour le moment, je n'en ai pas. J'ai pas la réponse. Donc, euh, Yosanju, voilà. Donc, je pense que d'ici la fin de la semaine, si j'ai pas de réponse de la personne concernée, j'annulerai l'échange, tout simplement. Voilà. Voilà, j'ai mis un peu du automate. Après, il y a des cartes. Après, vous allez voir, c'est... J'ai fait pas mal de changements. Hein. J'ai fait pas mal de changements. Donc, a... j'ai mis un peu de tout. Donc, il y a du chinzo Il y a de l'arche. Euh, voilà, du dragon. Du Buster Blader. Oui, donc, du Guardian et Athos. Euh, oui, je l'ai euh, je, je en trois fois. Et j'en ai gardé une... Euh... De côté pour ceux à qui ça intéresserait. Donc après donc on a ça transformisme voilà c'est euh, là c'est de l'ultra là c'est de l'ultra je sais pas si vous voyez bien après le dragon de la destinée tragique euh, du il y a pas mal de choses voilà. Et parmi les nouveautés, donc on a Léo, le garde des, de l'arbre sacré, voilà, et du l'âne que j'ai ouvert avec mon ami qui oublie justement, et que je vous euh, mettrai en, bien sûr, euh, tout ça, hein, je vous mettrai tout ça, donc divinité, j'ai aussi le l'alsen, le grand protecteur sylvan, que j'ai mis de côté exprès pour vous, parce que je, je pense que ça c'est des cartes qui peuvent aller euh, loin, après donc j'ai mis le... Celle-là elle est en version espagnole. Après euh, celle-là version non jouable parce qu'elle est en... Elle n'est pas en Starfall elle est en étoilée Je dirais ça. Je sais plus comment on... comment on dit. Donc j'ai mis quelques cartes comme ça en étoilé. Euh... Après au jama rouge, pareil, c'est un truc que je veux me débarrasser. Après on retrouve donc euh, des cartes que vous avez déjà vues Mais grippe de noël, je sais pas si vous avez vu. Euh, choc, Récupération, Razorang, donc j'ai mis un peu de tout, hein, du violin, du. il y a vraiment un peu de tout, hein, mais c'est toutes des raretés, donc ça va de la rare à l'ultra, euh, je si Je sais plus si j'ai de la Ghost. j'espère que la lumière est bonne. Hop Gros fail. Gros, gros fail. Donc, j'ai mon bouquin qui vient de tomber. Donc, gros, gros fail. Donc, j'ai retrouvé aussi euh, un peu du boxeur. Hein. Du boxeur, un euh, nom de table, boxeur. Voilà, j'ai trié toutes les cartes que j'avais, en fait. Et je vous ai euh, mis de côté toutes les raretés. Donc, bien sûr, il y a le truc didi voilà. Euh, parce qu'on me l'a demandé, hein, DidiDi, didi, voilà. Bouton de rose, enfin rose de cristal que j'ai en 4 fois. Donc voilà, ce que j'avais dit, c'est que j'avais gardé tout ce que, j'ai enfin, gardé exceptionnellement tout ce que j'avais en DidiDi, parce qu'on m'a demandé de, de fournir tout ça, donc, euh, donc euh, je sais plus son, son pseudo. Mais voilà, j'ai euh, tenu ma promesse, voilà. J'espère que ce trade Binder vous plaira, et bien sûr j'ai re retrouvé un Diddy César, Roi des Vagues. C'est quand même assez énorme, parce que c'est pour dire pour 3 heures de recherche euh, intensive dans toutes les cartes que je possède, et croyez-moi j'en ai encore quelques-unes. Hein. Voilà donc j'ai mis, euh, mis un peu tout ce que j'avais, enfin j'ai pas mis tout ce que j'avais, et il y aura qu'un qu Binder ce mois-ci. Et si vous êtes sage au mois de février, j'en ferai un... Jeu. Donc vous aurez un binders plus un binders. Euh, bien, bien, bien, bien. Donc euh, j'aimerais bien, bien que cette vidéo atteigne les 100 vues. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait parce que je vous rappelle quand même que ce mois-ci, le 15 janvier, c'est ma fête. Donc euh, ça serait bien que pour le 15 janvier, j'ai 100 vues sur cette vidéo. Ça serait pas mal. Ça me ferait extrêmement plaisir. Après, euh, oui, donc aussi, je compte euh, je compte faire des ouvertures ce mois-ci. Je ne vous dis pas de quoi c'est, mais ne vous inquiétez pas, ça sera des ouvertures. Et ça sera des ouvertures un peu spéciales, puisque puisque euh, je, vais, je prendrai uniquement euh, les cartes qui m'intéressent. Et le reste, ça sera pour vous. Donc, j'ai un peu de chevalier ardent aussi. Hein. Voilà. Euh, là, on ne voit pas bien, mais c'est écho. Écho Esprit de Mystica Forêt. Donc après, on a de la... Euh, oui, du... d'avatar Roi du Feu. Lac, voilà. On a quelques nouveautés aussi. Donc je sais qu'elle est bannie, celle-là. Là, mais bon, pardon, je vous fais un doigt d'honneur. En plus, ça va pas. Donc celle-là, je sais qu'elle est bannie. Mais bon, c'est pour, pour la collecte. Voilà. Après, on a quelques cartes Photon. On a du, des monstres verts. On reprend un peu des cartes que, que vous aviez vu dans les anciens binders mais bon, c'est pas parti. Peut-être que là, ça partira. Voilà, donc, eh ben, vous voyez, j'ai fait une bêtise. J'ai mis euh, l'unité de génération photonique. Voilà, donc je crois que c'est là aussi, j'ai fait une bêtise, il me semble. Mais bon. Après, Arcaronge Christian, donc Yubel Terreur euh, Incarnée. Donc, je l'ai en deux fois. Et euh, je cherche juste la Yubel, tout simplement pour la collection. Donc, après, j'ai mis du Gishki parce que c'est. Euh, alors, c'est pas une base de deck, un hein, Gishki, mais c'est des cartes Gishki que je cherche avec grand, grande importance. Enfin, euh, qu'est-ce que je dis Que je cherchais, pardon, que je cherchais parce que c'est. Je voulais m'en débarrasser. Après, il y a du Bujin, après, il y a celle-là, elle est en anglaise. Je, je vais vous montrer. Archfian Empress, voilà. Donzarug. Euh, Mercure, Naturia, euh, qu'est-ce qu'on a de Kamakiri volant. Après, on, on attaque sur les montres un peu feu. Pareil, euh, Dragon Meteor. Donc celle-là aussi, je vais essayer. Archfiend. Elles sont toutes les deux en anglaise. Celle-là, pareil, elle est en anglaise, en gold et en anglaise. Pour ceux qui recherchent. Et pour terminer, donc on a euh, un peu du Gusto, on a un peu de, du euh, un peu de tout, hein. c'est voilà donc c'était tout pour cette vidéo, les amis. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Astral yu gi -Oh. Allez, ciao tout le monde!